« Quelles sont les questions qu'un futur employé demande généralement à un entretien d'embauche ?» bon, alors, généralement, le futur salarié, il essaye d'en savoir un maximum sur ses conditions de travail et les avantages qu'il va pouvoir avoir, donc, euh, quels sont les horaires, euh, à quelle heure je dois arriver le matin, euh, est-ce que j'aurai un bureau pour moi quels ordinateurs vous utilisez, euh, s'il doit se déplacer, euh, quel est le, le véhicule, euh, est-ce qu'il est fourni par l'entreprise, est-ce qu'on utilise son véhicule personnel, et puis euh, ben, ce qui intéresse les gens généralement c'est les avantages, hein euh, donc euh, combien de semaines de vacances, euh, est-ce qu'il y a de, des RTT comme on dit, donc euh, les jours de réduction du temps de travail pour arriver aux 35 heures, et euh, est-ce qu'il y a des tickets à restaurant Est-ce qu'il y a un 13e mois Voire un 14e <rire> Est-ce qu'il y a des primes Mais des fois c'est un peu délicat d'aborder tout ça, donc ça, ça peut venir suite à l'entretien.